Alors, le droit à la déconnexion, c'est une notion relativement récente puisqu'elle est apparue à l'occasion de la loi El Khomri en 2016 euh, avec l'obligation pour l'employeur de négocier euh, annuellement euh, sur le droit à la déconnexion dans le cadre de la qualité de vie au travail. Donc, Lors de la négociation, les accords devront comprendre les modalités permettant aux salariés du droit de se déconnecter des outils mis à sa disposition et également les outils de régulation qui permettront aux salariés de pouvoir concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Alors c'est vrai que le droit à la déconnexion, finalement, euh, c'est une notion qui touche davantage hein, euh, les salariés, euh, je dirais, cadres ou du moins qui disposent hein, des, des outils euh, leur permettant d'exercer leur activité professionnelle à leur domicile. Donc ceux qui sont équipés d'un téléphone professionnel, ceux qui disposent euh, d'un téléphone portable hein, et finalement qui leur permettent euh, de pouvoir exercer leur activité euh, en dehors de leur, de leur lieu de travail. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas clairement de, de sanction établie dans le Code du travail sur l'absence de droit à la déconnexion. Ce qui est sanctionnable, euh, c'est l'absence de négociation euh, annuelle dans le cadre de la QVT sur le droit à la déconnexion. En revanche, euh, indirectement, euh, l'employeur pourra très bien être condamné. Hein, si on, un salarié, en l'absence de droit à la déconnexion, euh, voilà, fait un burn-out ou, euh, ou un impact sur sa santé au travail, il pourra très bien être condamné euh, puisque l'employeur a l'obligation de veiller à toute altération de la santé physique et mentale des salariés, et ça c'est une obligation de résultat. Donc indirectement, l'employeur pourra, euh, pourra être condamné euh, si, euh, si le salarié euh, ne respecte pas ce droit à la déconnexion. Donc on a vu le droit à la déconnexion finalement c'est un risque professionnel que l'employeur pourra analyser et transcrire dans son document unique, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a un risque d'hyperconnexion dans l'entreprise en fonction de son domaine d'activité. Et donc tout l'important ça va être de réduire ce risque en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. Et c'est Justement, en utilisant euh, bah, la négociation et les dispositions qui figureront euh, dans l'accord euh, collectif ou dans la charte mise en place, euh, que l'employeur pourra euh, mettre à disposition euh, des outils permettant une régulation euh, de l'utilisation euh, des appareils professionnels. À titre d'exemple, à partir de telle heure ou le week-end, euh, la connexion sur euh, le portable ou euh, le téléphone professionnel ne seront pas possibles.